bonsoir tout le monde merci à vous d'avoir bravé les, les éléments <rire> euh, donc effectivement pas besoin de me présenter plus que ça euh, euh, donc je vais vous parler, j'ai le plaisir de vous présenter un des, un des sujets biologiques qui me tient à cœur depuis maintenant une quinzaine d'années. Euh, un petit ver marin qui s'appelle Sabellaria Alveolata, de son nom latin, l'hermel, son nom vernaculaire, et euh, je vais vous parler de sa vie et des rôles écologiques euh, de ce ver marin dans les écosystèmes euh, où il se développe. Alors, je vais commencer par d'autres remerciements aussi. Et puis, par. Euh, mais vous le savez sans doute, la recherche, ce n'est pas un travail qu'on fait tout seul derrière son microscope. Et donc, je voulais euh, vous dire que tout ce que je vais présenter, qui représente à peu près 15 années de, de recherche sur cette, sur cette espèce, c'est euh, bah, une accumulation de, de, de travaux avec de nombreux étudiants, de nombreux collègues, euh, collègues et, et, et amis euh, à travers toute l'Europe, euh, voilà. Donc tout, j'ai essayé de, de rassembler euh, ces, les histoires sur ces sur ces vers marins euh, pour vous en livrer un, un condensé. Et euh, je vais commencer par cette photo euh, qui est une vue aérienne de l'estran de la baie du Mont Saint-Michel où j'ai souvent euh, j'ai souvent vadrouillé. Et puis euh, si vous aviez la chance de vous de vous de vous promener euh, sur un avec un drone ou dans un, dans un ULM. Voilà ce que vous pourriez voir, en fait, vu du ciel, ces espèces de, ces espèces de structures qui s'apparentent euh, vu de loin. Donc là, on a le trait de côte, hein, le, les, les shores, les, les présalés, où, où pèsent les, les, les brebis et les moutons. Et ici, là, à peu près à 4 km de distance, ces zones qui ressemblent à s'y méprendre à des, à des roches. Ce sont les ermelles. Et plutôt que d'essayer de, euh, de vous expliquer ce que sont les ermelles, j'ai décidé en 90 secondes de vous montrer ce que sont les ermelles. Parce que je pense qu'une vidéo, des images sont, sont beaucoup plus parlantes que des, que des phrases. Donc voilà ce qui se passe si, euh, si on chausse ses bottes et qu'on se dirige, on marche sur l'estran euh, vers la mer. Et on avance petit à petit. Et euh, à peu près au niveau de la zone de mi-marée, euh, on voit les premières structures récifales qui, qui apparaissent ici. Donc, euh, j'ai l'avantage de donner une échelle à ce que vous voyez. Et donc, euh, toutes ces images ont été obtenues hein, en fixant une, fixant une caméra sur la tête d'un goéland dressé. Et donc, euh, comme ça, on peut le piloter. Et puis, euh, on lui fait faire à peu près ce qu'on veut et notamment planer au-dessus des récifs. Alors ce que vous voyez ici, ce sont, euh, je le répète, des hermelles et uniquement des hermelles. Il n'y a pas une structure rocheuse, rien de dur. Tout ce que vous voyez ici est construit par un ver marin, l'ermelle, euh, que je vais évidemment vous présenter plus en détail après. Mais vous voyez ici la diversité des structures, euh, des structures en boules, des structures en platier, plus ou moins écrasées, le sable entre les deux, des, des bassins de rétention d'eau. Quand on prend un petit peu de hauteur, eh on, on, on voit ce, ces, ces, ces kilomètres carrés qui sont recouverts par ces, ces structures récifales. Vous voyez le trait de côte au fond. Et donc ces récifs peuvent, peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'hectares. Et Je vais essayer de vous présenter euh, donc, euh, la vie et le rôle écologique des, des récifs d'Hermel euh, en, en trois parties. Je vais d'abord essayer de, de vous présenter euh, euh, ben, ce ver marin, euh, Donc euh, comment est-ce qu'il peut construire ce tube, comment est-ce qu'il vit. Et puis, euh, je vais m'attarder un petit peu sur euh, euh, ce que j'ai appelé des récifs et des hommes, c'est-à-dire les relations qu'entretiennent les Hermels euh, avec les hommes. Euh, et enfin, dans un troisième temps, j'irai plus en détail sur les rôles écologiques que jouent ces récifs dans les écosystèmes où ils se développent. Alors, ce petit ver marin, vous, voyez ici, euh, vous le voyez ici dans, dans, dans le creux du main, il mesure quelques centimètres, 3 à 4 centimètres. Il n'est pas bien grand et pourtant, vous avez vu les, les structures qu'il est capable de construire. Vous avez ici un gros plan des tubes dans lesquels il vit. Un tube, un individu. Et on devine ici sur ces photos en gros plan que euh, les tubes sont constitués de grains de sable collés les uns aux autres de façon assez ingénieuse. C'est un, un verre qu'on dit euh, suspensivore, c'est-à-dire qu'il va capter les particules qui sont en suspension dans l'eau. Des particules qui sont à la fois minérales ou organiques. Alors minérales, ce sont les grains de sable, les grains de sable qu'il utilise pour construire son tube. Encore une fois, ici, vous voyez un gros plan sous la loupe binoculaire d'une ouverture du tube. Ici, vous devinez les grains de sable. Et on peut faire des coupes micrométriques de ces, de ces tubes. Vous les voyez ici, ces coupes, des images fournies par un de mes collègues. Et on peut analyser le contenu de ces coupes et voir qu'en fait, bah, ce petit verre, il ne sélectionne pas les grains de sable au hasard. Il a une préférence particulière pour les particules carbonatées. C'est-à-dire essentiellement des particules minérales qui proviennent de la dégradation euh, des, des coquilles, des coquillages sur l'estran Tout simplement parce qu'elles ont une structure relativement plate comparée à d'autres types de, de matériaux minéraux. Euh, le diamètre ici qu'on peut mesurer correspond exactement au diamètre de la tête de l'animal. Et puis, ce qui est intéressant, si on se penche un petit peu plus sur l'organisation de, de ces particules carbonatées autour, qui sont organisées ici un petit peu à l'instar des tuiles d'un toit d'une maison, eh bien, on peut zoomer fortement. On voit, les, on voit les particules ici, les grandes particules en blanc. Et puis, on voit des zones ici. Si on zoome très, très fort, on peut s'apercevoir que les particules sont collées entre elles. Les grains de sable sont collés entre eux avec un ciment biologique. Ce ciment biologique, il est sécrété par l'animal, en lui-même, par des glandes qui sécrètent ce ciment. Et ce ciment, il a des particularités euh, assez exceptionnelles. Comme vous le voyez ici sur ce zoom, le ciment, il est là et il est microporeux. Il est microporeux et euh, ça lui confère des particularités euh, bah, qui intéressent notamment le domaine médical. Parce que c'est donc, euh, donc un produit biologique qui est très bien toléré par l'organisme. Il y a de nombreuses applications en ce qui concerne notamment les colles. par exemple, la colle des os, la colle des dents. Et puis, euh, c'est utilisé. Euh, et, et puis, dernièrement, euh, ça intéresse aussi les industriels qui élaborent les routes. Ils se disent, mais plutôt que de mettre du goudron pour coller les particules minérales, les graviers, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ce type de, de colle sur les routes alors, il y a des travaux qui sont, qui sont conduits. Cette colle, elle arrive à être reproduite. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Malheureusement, euh, cette colle, elle durcit euh, assez vite, quelles que soient les conditions, même sous l'eau. Et du coup, quand il s'agit de construire une, une route, on a besoin que la colle soit un petit peu malléable pour pouvoir construire la route. Pour l'instant, il n'arrive pas à reproduire et à ralentir le durcissement de la colle. Mais euh, voilà des applications à avoir des routes écologiques, des routes où en fait l'eau serait drainée automatiquement euh, plutôt que euh, des routes goudronnées. Donc une, pa une première particularité biologique, c'est euh, ce ciment qui est sécrété par l'animal. Alors tout ça, le fait de, de bien comprendre comment les choses sont organisées, nous permettent euh, de faire, de modéliser la, la distribution, d'avoir des, des reproductions de la distribution des, des grains dans les tubes de l'Hermel, et puis de voir comment les tubes, ici des, des images passées au scanner, de voir comment les tubes s'organisent entre eux. Vous voyez que ce ne sont pas des tubes qui sont bien droits, alignés les uns à côté des autres, mais c'est vraiment une imbrication de tubes. Et on imagine euh, de nombreuses cavités à l'intérieur, de nombreux interstices dans ces structures tridimensionnelles. Alors j'ai dit que c'était un collecteur de particules minérales, comme on vient de le voir, mais aussi organiques. Il faut bien qu'ils se nourrissent. On s'est posé la question bizarrement. Est ce que euh, comment fait ce verre pour se nourrir? Est ce que c'est vraiment un suspensivore? Est ce qu'il va capter les particules en suspension dans l'eau? Apparemment, oui, mais surtout de quelle façon? Euh, donc, on a analysé de près la façon dont ce verre pouvait euh, s'alimenter. Euh, vous avez ici euh, le vert. Je pourrais revenir d'ailleurs plutôt à cette diapositive et vous présenter le vert que vous voyez ici. Euh, J'aurais d'ailleurs dû commencer par ça avec sa tête qui est ici. Une couronne, une petite couronne operculaire qui est là et vous voyez deux demi-cercles. Quand cette couronne operculaire se referme, eh bien, on a la mesure du diamètre du tube que je vous présentais tout à l'heure. En dessous de cette tête, on a le corps du verre qui est là. On voit ici face dorsale et sur cette face dorsale, on a les branchies qui sont là, les petits appendices noirs et rouges euh, qui sont le long du corps de l'animal. Et puis de l'autre côté, sur la partie ventrale, derrière, on ne voit pas ici, mais on a la, la queue de l'animal qui remonte. Ici, on voit la même chose, la tête de l'animal dans l'eau. Vous devinez ici la couronne operculaire. Donc vous voyez qu'il est posé sur le dos ici, la couronne operculaire, c'est à dire cette partie là qui est posé ici, et puis tout ce qu'on voit ici, cette espèce de chevelure, eh bien, ce sont des filaments tentaculaires. Et C'est exactement à ça euh, qu'on a... C'est sur ça qu'on s'est focalisé les filaments tentaculaires qui sont ici, qu'on s'est focalisé pour regarder comment ce verre pouvait s'alimenter. Si on représentait ça de façon euh, schématique, vous avez la tête du verre que vous voyez tout à l'heure, et puis, les filaments tentaculaires qui partiraient d'ici, qui ont été enlevés pour plus, pour, plus de pour plus de lisibilité. On remarque ici des gouttières, là, le long. Et puis, la bouche qui est située ici, des lèvres. Et puis, euh, les glandes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sécrètent le ciment biologique, qui sont situées au niveau des lèvres. Alors, on a regardé cet animal en microscopie électronique. Et vous revoyez à peu près la même image ici, mais en microscopie. Vous devinez les lèvres ici, avec l'organe, un organe qu'on appelle l'organe en U. Il porte bien son nom. Il permet à l'animal de calibrer les grains de sable qu'il va utiliser pour construire son tube. Les fameux filaments tentaculaires dont je vous parlais ici. Et on a regardé cette chevelure, ces filaments tentaculaires, de plus près. Et on s'est rendu compte qu'ils eh avaient deux faces. Vous voyez un zoom ici de ces filaments tentaculaires. Ils ont une face où il n'y a pas de cils et une face où il y a des cils, des micro-cils pourrait-on dire. Et si on zoome encore plus, on voit cette face où il n'y a pas de cils et de l'autre côté, plusieurs sortes de cils. Des cils très courts qui servent à transporter les particules qu'ils capturent. Donc de cette chevelure tentaculaire jusqu'à la bouche en passant par les gouttières. Des cils un petit peu plus longs, qui lui permettent de nettoyer toute, toute cette zone de transport. Et puis des cils latéraux, qui sont particulièrement importants ici, qui sont groupés en paquets et qui vont battre à fréquence régulière et qui vont lui permettre de capturer des particules. Et c'est en cela qu'on peut appeler ce verre un vrai suspensivore. Les mouvements de ces cils sont illustrés par ce petit schéma qui est ici. C'est-à-dire qu'il va avoir un mouvement de, de battement régulier, une ondulation régulière qui va lui permettre de capturer des particules. Des particules qui passeraient ici entre les filaments tentaculaires que vous voyez là. Des particules peuvent passer entre et pour autant être rattrapées par les cils quand elles passent à côté des cils. C'est-à-dire que les cils vont créer un mouvement d'eau qui va rabattre les particules alimentaires pour qu'elles viennent se coller sur le cil. Une fois collées sur le cil, elles vont descendre vers la bouche. Je vais vous en montrer une illustration. Espérons que ça fonctionne. Hop. Voilà cette particule que vous voyez ici. Peut-être que vous avez noté qu'elle est partie ici et elle a fait quasiment demi-tour pour revenir se fixer ici et redescendre après le long du le long du filament tentaculaire. Une dernière fois, pour les moins attentifs. Hop. Et après, elle descend jusqu'à la bouche. Donc, ces cils ont des propriétés particulières et ils permettent à l'animal euh, de se nourrir dans la colonne d'eau. Et il faut bien se rendre compte que si on compare cet animal euh, à d'autres organismes filtreurs, comme les huîtres et les moules, que vous, vous connaissez tous, eh bien, les huîtres et les moules, ont leur organe de filtration qui est protégé à l'intérieur d'une coquille. Lui, il a son système d'alimentation, ces filaments tentaculaires qui sont exposés au courant à la sortie du tube. Et ce système particulier de microsils sur ces tentacules, sur ces filaments tentaculaires, lui permet d'être plus efficace pour rattraper les particules qui passeraient potentiellement à côté. Alors pourquoi est ce qu'on fait tout ça? Et bien on fait tout ça pour mesurer la capacité de filtration de cette espèce. Et on s'est amusé à le faire. Quand je dis amusé, on l'a fait. <rire> on a calculé la filtration que pouvait avoir euh, cette espèce-là, et on l'a comparé avec d'autres organismes filtreurs que vous pouvez rencontrer en vous baladant sur l'estran Et puis, on l'a standardisé pour que ce soit plus facile à comparer. C'est-à-dire qu'on a comparé la filtration de différentes espèces pour un gramme de matière sèche. Et donc, on peut voir qu'une qu hermelle, ici, filtre à peu près 0,35 litres par heure pour un animal qui pèserait 1 gramme de, mat de, de matière sèche. Et si on compare ça avec une moule, ici, bah une moule filtre beaucoup plus, 1,3 litres par heure pour 1 gramme de matière sèche. Vous voyez que l'huître plate euh, filtre deux fois plus. Et puis, euh, le grand vainqueur, c'est l'huître creuse, pardon la plus commercialisée aujourd'hui, qui, qui filtre beaucoup plus que ce petit verre. Alors, est-ce que c'est intéressant en soi C'est une valeur, mais on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe si on extrapole ça à l'échelle d'une baie où le ver se, dé, se développe. Et on a fait l'exercice pour la baie du Mont-Saint-Michel. C'est-à-dire qu'on a pris tous les animaux, toutes les hermelles qu'il y avait dans la baie du Mont-Saint-Michel, toutes les moules, vous voyez ici les structures, là, les, les structures en bâton que vous voyez ici, ce sont des bouchots, les bouchots sur lesquels les moules sont, sont cultivées. Il y a des kilomètres et des kilomètres euh, linéaires de, de bouchots sur lesquels les, les moules sont cultivées. Il y a des dizaines d'hectares euh, qui sont consacrés à la culture des huîtres aussi, des huîtres creuses, des huîtres plates. Et donc on a extrapolé par le nombre d'individus qui avaient présents dans la baie du Mont-Saint-Michel la filtration individuelle de chacune de ces espèces. Et on s'aperçoit que, en fait, les récifs d'hermel dans la baie du Mont-Saint-Michel filtrent beaucoup plus que toutes les autres espèces. L'unité est différente, mais on, si on fait les calculs, on voit que les hermelles filtrent un peu plus de euh, 1 million, 10 puissance 6, 1 million de mètres cubes par jour alors que toutes les moules de la baie du Mont-Saint-Michel filtrent à un petit peu moins d'un million de mètres cubes par jour. Et vous voyez que les huîtres plates et les huîtres creuses, encore moins. Donc les hermelles ont un véritable rôle de filtre biologique, de filtre écologique. Mais finalement, ces grands récifs, comment est-ce qu'ils se forment J'ai parlé de la construction du tube individuel, et qu'en est-il du récif en tant que tel, de la structure récifale Alors pour ça, il faut s'intéresser un petit peu au cycle biologique de cette espèce, qui est un cycle qu'on dit binto pélagique cest C'est-à-dire qu'il a deux phases. Une phase benthique, quand l'animal est adulte, et une phase pélagique, quand l'animal est à sa, dans sa phase larvaire. Si on prend un petit morceau de récif, ici, et qu'on le casse délicatement, on voit les vers apparaître. Et assez facilement, surtout en période de reproduction, on peut reconnaître les mâles et les femelles. Pour respecter les clichés, les femelles sont en rose ici et les mâles en blanc. Ce n'est pas une blague, hein. c'est vrai, vraiment le cas. Et on voit que si, par exemple, on met une femelle ici dans un petit tube d'eau de mer filtrée, eh bien, on voit un peu la quantité d'œufs qui est relarguée. Plusieurs millions, plusieurs, plusieurs centaines de milliers d'œufs sont relargués par une femelle dans le milieu. Et évidemment, ces œufs une fois relargués dans la colonne d'eau, sont fécondés. Et puis, ça forme une petite larve qu'on appelle une larve trocophore, qui est là, et qui va passer à peu près entre 4 et 6 semaines dans la masse d'eau. Donc, capacité de nage à peu près nulle, au gré des courants, elle se laisse transporter. Et puis, elle va, elle va grandir, elle va brouter du, du, du phytoplancton Et puis, elle va grandir jusqu'à ce stade-là, qu'on appelle le stade Air Pocket, qui est un stade qui euh, signifie « je suis prêt à me fixer ». Une fois que la larve est prêt à se fixer, elle a une capacité, c'est qu'avec ses palpes ici, elle est capable de reconnaître le signal chimique du ciment biologique dont je vous parlais tout à l'heure des tubes d'adultes. Elle reconnaît le ciment biologique, elle, elle reconnaît donc le substrat et elle se dit « je suis avec mes congénères, je peux donc me fixer ». Au bout d'un moment, évidemment, quand la larve arrive en fin de vie, elle se fixe là où elle peut et la plupart du temps, euh, elle meurt. Mais si elle, est, elle arrive à se fixer sur le récif, eh bien voilà, on a des tout petits tubes qui sont là, qui signifient la présence, l'arrivée de jeunes sur le récif, alors que les grands sont juste à côté. Et puis après, c'est la bataille pour l'espace. C'est à qui va se construire son tube le plus rapidement possible parce que, évidemment, tout le monde ne va pas trouver de la place pour construire son tube. Il y a une sélection qui va se faire euh, par la place. Et puis donc, euh, les récifs vont commencer à s'implanter et puis à se développer jusqu'à former les grands récifs dont je, vous, dont je vous parlais. Alors, la larve se fixe obligatoirement sur un substrat dur. Il lui faut un substrat dur pour commencer à se fixer les substrats durs sont disponibles et on va trouver différents, euh, différents types de récifs selon le substrat sur lequel on se trouve. Ici, vous avez une, un exemple euh, au Pays de Galles, sur un, un champ de cailloutis. Vous voyez des structures récifales qui sont là, parmi le champ de cailloutis. Ici, dans la baie de Bourneuf, sur des, des platiers euh, rocheux, en pied de falaise, des récifs qui se développent en compétition avec les huîtres qui sont là. Et puis ici, sur un substrat meuble, sur du sable, à Champeau, en Normandie, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, je viens de vous dire, substrat dur obligatoire, et je vous parle de sable. À l'origine, il y avait néanmoins un substrat dur. Euh, le substrat dur, ben, c'est le substrat qui est euh, formé par les récifs en, en, en eux-mêmes, et qui permettent aux larves de se fixer dessus. Ou alors, quand il y a des gisements coquillés, des gisements d'huîtres plates, et eh bien... La, la coquille des huîtres peut servir de support à la fixation des larves. Les bioconstructions, ces récifs, euh, bah on en trouve de toutes les formes. Parfois, c'est évident, ils sautent aux yeux. C'est l'exemple que je vous ai présenté juste avant. Parfois, il faut les chercher sur l'estran. Parfois, ils se développent de façon encroutante sur la roche, comme vous voyez ici ou là. Parfois, ils sont entre des blocs cachés sous des blocs rocheux. On vois ici, ça fait plusieurs mètres hein, quand même, mais ici aussi, également. Parfois, ça fait des toutes petites boules. Parfois, ça couvre à moitié le substrat rocheux. Parfois, on les voit, on les devine à peine. Ils sont tellement dans un état euh, bizarre que nous, on appelle dégradé, qu'en en fait, on reconnaît à peine que ce sont des d'hermelles. Et puis, parfois, on a cette jolie couleur euh, orangée sur la roche qui indique la présence d'hermelles. Et puis, parfois, ils sont tellement rares qu'il faut les chercher. Alors, c'est parfois difficile à voir, mais en soulevant les fucus et en regardant attentivement dessous, ben, on va trouver les espèces classiques, les huîtres, les balanes qui se fixent sur la roche. Et puis, ah, un tube ici, un individu s'est fixé ici et a résisté. Euh, un autre ici, qui est là. Vous voyez les balanes ici, vous voyez des moules et donc euh, dans ces cas-là, ils vivent seuls et c'est uniquement quand il y a un recrutement suffisant de jeunes qu'à ce moment-là, des récifs vont pouvoir euh, émerger. La dynamique récifale en tant que telle se présente de la façon suivante. Il y a plusieurs états qui sont mélangés les uns avec les autres. On commence par des petites structures en boule à partir du moment où les jeunes se retrouvent les uns à côté des autres avec les adultes. La compétition pour la, pour la place dont je vous parlais euh, génère des structures qui, qui ressemblent vraiment à, à des boules presque parfaites. Ces structures en boules vont commencer à fusionner. Vous en avez des exemples ici. Il y a une fusion, là, où on devine, on devine deux, deux boules qui ont fusionné, ou là. Ça va former donc, des structures coalescentes qui vont se densifier sous forme de grandes barrières et puis, un petit peu à l'instar des... De, de, climax des forêts, on va avoir des grands platiers. Donc une fois qu'on a une barrière comme ça, les récifs grandissent surtout en hauteur et on a des grands platiers qui se, qui se développent juste derrière les barrières. Alors cette dynamique racifale, elle est affectée par de nombreux facteurs et surtout des facteurs humains, qu'ils soient directs ou indirects. D'abord, une dynamique sédimentaire. On a parlé du sable. Le sable est particulièrement important pour la construction des récifs. Et euh, cette dynamique sédimentaire, euh, quand elle est composée essentiellement de, de, de grains minéraux, de grossiers, eh bien, à ce moment-là, le verre peut construire son tube. S'il y a trop de particules fines, trop de vases, à ce moment-là, cette vase va devenir dommageable parce que le verre ne l'utilise pas pour construire son tube. Et surtout parce que la vase va avoir tendance à colmater les filaments tentaculaires dont je vous parlais tout à l'heure et dont le verre se sert pour s'alimenter. C'est-à-dire que si la vase vient colmater ces structures, le verre devient moins efficace pour s'alimenter et du coup euh, grandit bien, moins bien. Pourquoi les activités humaines Mais Parce qu'en général, quand derrière les récifs, il y a des grandes structures ostréicoles qui se développent ou des bouchots qui s'implantent, l'hydrodynamisme des vagues se trouve ralenti et donc en arrière. Qui dit ralentissement de l'hydrodynamisme dit aussi augmentation de, de la concentration en vase, dépôt en vase et donc euh, colmatage potentiel pour l'alimentation des hermelles. Affectés par d'autres présences humaines, euh, bah, les détritus, les macrodétritus, les filets, les pieux de bouchot notamment. Euh, vous les voyez ici, ces fameux pieux qui, sur lesquels les, les, les moules sont cultivés, bah, ils viennent s'échouer sur les récifs, donc ils tapent sur les récifs, ils détruisent une partie des récifs puis au bout d'un moment, bah, ils se fixent ils s'implantent et puis ils sont euh, un petit peu comme quand on, quand, on met un, quand on met du grillage contre un arbre, eh bien, le, le récif va, va envelopper le pieu et puis va finir par, par l'absorber dans, dans son corps Les macroalgues. Alors pourquoi les facteurs humains Parce qu'en Bretagne, on sait que le, les apports en nitrate qui viennent essentiellement de l'agriculture génèrent des, des marées vertes, génèrent une production de plus en plus tôt dans l'année et de plus en plus abondante d'algues vertes. Et donc ces algues vont venir coloniser ces structures récifales. Dans un environnement comme la baie du Mont-Saint-Michel où on a un estran sableux, les algues se fixent sur quelque chose qui est solide. Les récifs apparaissent comme un substrat solide idéal pour la fixation des algues. Les algues et puis les huîtres. Bah, les huîtres sont cultivées, les moules aussi, hein, un, ça pourrait être un autre exemple. Euh, elles se reproduisent dans le milieu et puis euh, bah, elles ont besoin d'un support euh, dur pour se fixer. Les récifs font euh, office de support. Et donc vous voyez des zones ici, vous devinez les, les, les ermelles qui sont là, les tubes, et puis vous voyez des une colonisation massive par les huîtres de ces, de ces structures récifales. In fine, ces, euh, ces petits vers forment de véritables paysages biologiques et euh, portent bien leur nom d'espèces ingénieures de leur écosystème, puisqu'elles arrivent sur plusieurs hectares, plusieurs dizaines ou centaines d'hectares à créer un paysage qui est euh, parfois lunaire, comme c'est le cas ici, euh, en Écosse, vous voyez des, des touristes écossaises qui se promènent sur, sur l'Estran euh, en Écosse et qui découvrent ce paysage euh, un petit peu surréaliste. Ou alors quelque chose d'un peu, peu moins lugubre, mais tout aussi intéressant, comme dans la baie du Mont-Saint-Michel, ici, sur les, au pied des falaises de Champeau ici, on voit ces structures qui sont, euh, je le répète, uniquement construites sur, euh, sur le sable par ce ver, euh, par ce ver marin qui peuvent et qui peuvent mesurer au plus haut point ici, plus de 2 mètres de haut. Où est-ce qu'on les trouve bah, C'est une des questions à laquelle on, on, on, va essayer de, on va essayer de répondre avec un projet dont je vous parlerai euh, à la fin de cet exposé qui s'appelle euh, RIAB et qui... Euh, et qui héberge la thèse, une thèse, la thèse d'Amélia. Et puis, avec l'aide d'autres collègues, euh, on essaye d'inventorier où est-ce qu'on trouve ces récifs. Et euh, les premiers résultats bah, montrent qu'ils euh, sont présents un petit peu partout en Europe, même jusqu'au nord de l'Afrique ici, mais que c'est véritablement en France, et c'est le message à retenir sur les côtes françaises ici, qu'on est au cœur de la zone de distribution de cette espèce. Alors maintenant que je vous ai brossé le, le, le portrait biologique de, de cette espèce, vous savez comment les récifs se forment, comment les tubes se construisent, comment l'hermelle se reproduit, euh, je vais m'attarder un petit peu sur la relation bizarre et particulière qu'entretiennent qu les hermelles avec les hommes aujourd'hui et dans le passé. Et cette histoire, elle est un, elle est un petit peu mouvementée. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les récifs, ont de tout temps été des concentrateurs de l'activité humaine. À chaque fois qu'il y a des récifs sur l'estran, il y a une activité, notamment de pêche à pied, qui est forte. Les gens viennent, et il y a une activité de récréative, de loisirs, de collecte d'organismes, qui est toujours très forte. Vous avez ici un exemple, euh, je crois, en baie de Bourneuf, ou peut-être à Champagne, il Mont-Saint-Michel. Donc, dans la baie du Mont-Saint-Michel... <rire> Vous avez un exemple ici de, de, de personnes qui viennent ramasser des palourdes au pied des, au pied des récifs. Et puis, on le voit même dans un exemple du Larousse illustré en 1923. On voit ici quelque chose qui ressemble à un gendarme, mais ici, manifestement, quelqu'un bien habillé, mais avec un seau néanmoins qui venait collecter probablement des huîtres dans la baie du Mont-Saint-Michel sur les récifs d'Hermel. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va piocher dans la littérature historique, et c'est un travail qui, qui est notamment fait par, par Amélia Kurd, qui est en thèse sur ce projet RIAP dont je vous parlais, eh bien, on trouve plein de choses passionnantes sur euh, ce que pensaient les hommes de ces, de ces vers marins euh, à travers les siècles. Vous avez ici une jolie illustration de, de sa belle en 1836, ici une monographie de de la famille des Hermélidées. C'est pour ça qu'avant, ça s'appelait les Hermélidées, d'où le nom Hermel, maintenant devenu Sabelaridée. Euh... Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces perceptions ont changé du tout au tout et ont beaucoup alterné à travers les siècles. Alors, je me suis amusé à répertorier un petit peu ce qu'on pouvait trouver dans la littérature. Alors, c'est écrit petit, mais je... je, je, je je vais, vous le, je vais vous le décrire. On ne sait pas vraiment depuis quand, pour prendre l'exemple précis de la baie du Mont-Saint-Michel, depuis quand est-ce que ces récifs sont présents. Les premiers récits dont on dispose datent de 1832 par deux naturalistes, euh, Audouin et Émile Edwards. Et ces deux naturalistes euh, proposaient tout simplement de détruire les récifs d'Hermel dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ils craignaient tout simplement pour les huîtres et ce qu'il voulait, c'était détruire les récifs d'Hermel. Il pensait qu'ils étaient, qu étaient nocifs. Et c'était sans compter, euh, une vingtaine d'années plus tard, les travaux d'un autre naturaliste de quatre phages. Et je ne résiste pas au plaisir de, de vous lire sa prose, parce que je, je trouvais qu'à l'époque, ils écrivent merveilleusement bien. Il écrivait, en parlant des, des Hermels, quelque chose de complètement différent de ce que proposait Audouin-Emile Edwards, sur ces côtes si violemment battues par les flots, on rencontre, tantôt derrière quelques gros rochers, tantôt dans une fente profonde, mais aussi souvent fixées sur quelques pointes entièrement à découvert, des espèces de mottes de sable percées d'une infinité de petites ouvertures à demi recouvertes par un mince rebord. Chacune de ces mottes, assez semblable à un épais gâteau de ruche de miel, est ou un village ou une populeuse cité. Là vivent en recluse des centaines d'hermelles, un tubicoles des plus curieuses que puisse observer le naturaliste. Donc vraiment un enthousiasme pour euh, cette construction, pour la diversité qu'il y avait sur ces estrans quand les hermelles euh, sont présentes. Et puis ce sont après, euh, au début des années 1900, plutôt les géologues qui se sont penchés sur les hermelles, et notamment euh, Galen et Houlbert qui proposait carrément de dynamiter les récifs d'Hermel parce qu'il pensait que les récifs d'Hermel allaient tout simplement bloquer, le, assécher le, le, le fond de la baie du Mont-Saint-Michel et donc le mettre à sec le Mont-Saint-Michel. Heureusement, une année après, deux autres géologues ont publié euh, deux articles scientifiques qui contredisaient complètement euh, l'étude géologique de, des premiers. Alors donc, finalement, les hermelles n'étaient plus un danger pour l'assèchement du Mont-Saint-Michel. C'était sans compter les travaux, quelques années après, d'un biologiste, cette fois, voilà, qui a publié des notes et des mémoires qui venaient de ce qui deviendrait l'Ifremer plus tard, l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, et qui s'est dit, puisque les hermelles colonisent souvent les coquilles d'huîtres, c'est sans doute que c'est un parasite des huîtres. Et donc, l'hermelle a officiellement été classé comme parasite des huîtres et à ce titre a été déclaré nuisible pour les huîtres. Et il a fallu attendre les années 70 pour que les premiers travaux, notamment de Yves Gruet ou de Lawrence Curtis aux états unis mais surtout de Yves Gruet, pour que des, les, les promis, des premières investigations écologiques parlent de, de, du rôle de ces hermelles dans les systèmes où ils se développent. Mais en fouillant dans la littérature, et donc là vous avez un petit exemple de. de vous avez la photo d'Yves Gruet, et puis voilà le, le couteau à la Indiana Jones des naturalistes de l'époque dans les, dans les années 70, qui, euh, qui regardaient les, les récifs d'Hermel vraiment d'un autre œil. Quand on va fouiller un petit peu dans la littérature historique, on trouve des histoires remarquables. Et notamment, euh, je vous parlais de Audouin et Milne Edwards, Jean-Victor Audouin et Henri Milne Edwards qui, dans leur, dans leur recueil de, de, de, de, de voyages sur, le, sur les littoraux français, parlaient des ermelles. Et euh, donc, c'est eux qui recommandaient tout simplement à la drague d'éradiquer les ermelles, hein, de les enlever. Et ils proposaient même, euh, comme c'était le cas, de, de les arracher et d'aller les répandre sur les champs avoisinants, puisque c'est une pratique apparemment qui se faisait on, dans, au niveau de l'embouchure de la Loire. il parle de la plaine, probablement la plaine sur mer, où euh, bah, les agriculteurs allaient arracher les ermelles. Alors, on imagine qu'il y en avait beaucoup à l'époque, et puis allaient les répandre euh, comme un engrais au niveau, de, au niveau des champs. Une autre histoire assez intéressante, vous avez ici une photo de une vue aérienne de la baie du Prado, pour ceux qui connaissent, à Marseille. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 million d'habitants. En 1880, il y en avait 360 000 seulement. Évidemment, le trait de côte n'était pas du tout celui qui est là. Et quand on regarde les travaux de Paul Gouret, qui était un, un, un zoologiste et euh, accessoirement directeur de la station marine d'Andoub, donc quelqu'un qui savait de quoi il parlait, un spécialiste des poissons, quand on regarde ces, ces travaux... Eh bien, il parle des hermels. Il parle des hermels qu'il appelle les euh, perro habillots Je ne sais pas si ma prononciation est exacte. Mais il parle des hermels comme d'un appât qui était euh, collecté par les gens de Marseille et même par les Napolitains qui remontaient jusqu'au niveau de Marseille pour aller collecter euh, les hermels. Et il a même quantifié ça. Hein. Il dit que jusqu'à 1000 kilos sont collectés par jour. Il a évalué à 50 tonnes par an qui étaient récoltées. Euh, à Marseille, alors qu'aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y en a pas un seul. Eh bien, en 1890, euh, les ermelles étaient vendues. Et vous avez une, une gravure ici du, du Vieux-Port de Marseille euh, qui représente la vente des appâts. Ici, vous voyez tous les pêcheurs et la vente des appâts pour la pêche euh, sur le Vieux-Port de Marseille. Donc les ermelles servaient à ça. Voilà une autre histoire qu'on peut trouver en, en creusant dans la littérature historique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est Comme je vous l'ai dit, ce sont des concentrateurs d'activité humaine. Vous voyez ici les, les hommes en train de collecter des huîtres sur les récifs d'Hermel, parce qu'il y a beaucoup d'huîtres aussi. Mais une étude récente, il n'y en a pas eu en France, une étude de grande ampleur aux euh, en Angleterre, par, pardon, sur 4000 personnes, a montré que 99%, donc 4000 personnes, ça fait déjà quelque chose de significatif. Cette étude a montré, en 2008, elle est récente, que 99% des personnes étaient incapables de nommer la construction, sur laquelle, euh, la construction sur laquelle ils se promenaient. Personne ne savait que c'était des ermelles. 44% proposaient, euh, euh, proposaient qu'il s'agissait de, de, de terre morte accumulée. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Les gens qui viennent pensent que ces constructions sont tout simplement une extension de la terre. Donc ils associent ça à de la terre. Et quand on leur dit ce que c'est, finalement, 60% des personnes ont une réponse instinctive qui est associée, donc il y a eu des études sémantiques hein, qui ont été faites, euh, associées soit à la notion de peur, donc de danger, voilà, oh est-ce que c'est est -ce est dangereux là Est-ce que je risque quelque chose Ou alors une attitude de dégoût, en disant, ah oui, en fait, c'est assez sombre, froid, glissant, ah oui, c'est sale, il bah, y a un petit peu de vase ou alors même de honte en disant « mais comment est-ce qu'on peut laisser un estrand comme ça se dégrader, une espèce de laisser aller des autorités ?» Ça, ça se retrouve un petit peu dans, dans, dans la terminologie, notamment française, qui est utilisée euh, quand on discute avec les personnes d'un certain âge, qui nous disent « nous on est toujours venu pêcher euh, depuis tout petit autour de, autour de ces récifs, dans la baie du Mont-Saint-Michel en particulier », les gens nous disent, les, les personnes âgées nous disent, voilà, nous, on appelle ça les teignes ou alors les crassiers. Ce, cette terminologie de teigne ou de crassier illustre bien que euh, ces constructions ne sont pas associées à quelque chose, n'a rien à voir avec l'émerveillement des naturalistes euh, que je pouvais vous lire tout à l'heure. Il y a des efforts pédagogiques qui sont faits des panneaux, des programmes de sensibilisation qui permettent d'expliquer ce que sont les hermels, qu'est-ce qu'ils font, quel rôle ils ont. Je vais vous en parler un petit peu. Mais c'est souvent source de conflit parce que c'est parce que des zones, comme je vous dit, qui sont très fréquentées par les pêcheurs. Vous voyez ce, ce grand panneau hein, qui fait, je crois, quelque chose comme 4 mètres sur 2, quelque chose comme ça, dans la, dans, dans la baie de Noirmoutier, tout proche d'un grand récif. Et il y a quelques recommandations ici. Pour dire aux gens tout simplement d'essayer de ne pas marcher dessus et de ne pas prélever les coquillages. Mais vous voyez que tout le monde n'est pas, pas d'accord avec ces recommandations. Donc tout, est, tout, tout a été raturé, tout a été gribouillé pour que. Voilà, signe que les, les, les conflits d'usage en, existent encore pour cette espèce. Donc dans ma dernière partie, je vais vous parler des rôles écologiques que jouent ces récifs. Alors, je vous ai déjà un petit peu parlé du rôle de filtre biologique en vous expliquant la manière dont ces vers s'alimentaient. Mais en plus de ce rôle de filtre biologique, euh, les hermelles ont plein d'autres rôles. Euh, par la construction des structures tridimensionnelles que représentent les récifs, ils ont un véritable rôle d'abri biologique où de nombreuses espèces viennent se cacher pour se pour se reproduire, pour s'alimenter, tout simplement pour se développer. Les hermèles sont aussi vus comme un petit jardinier, et un petit jardinier altruiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, ils ont enfin un rôle de protection, notamment des côtes, contre l'érosion. Alors, je vais vous parler de ce, de ce rôle qu'ont les récifs concernant la biodiversité localement, et c'est promis, je n'ai que quelques graphiques de ce type-là. Mais ils sont assez parlants pour vous montrer, et on, vous le voyez ici, que si on regardait un mètre carré de récif, eh bien, on aurait un peu plus de 60 espèces, en moyenne, inventoriées sur un mètre carré de récif. Alors que si on regarde un mètre carré de sédiments à côté des récifs, qu'on appelle sédiments hétérogènes envasés, c'est-à-dire un mélange de coquilles, de vases, etc., eh bien, on aurait à peine 10 espèces en moyenne. Encore moins si on regarde un mètre carré de sable fin, bien propre, sans vase, et encore moins si on regarde juste de la vase nue. Donc il y a une richesse spécifique qui contraste très nettement avec celle des sédiments qu'on trouve juste autour du récif. Et si on regarde quest ce qu'il y a dans ces espèces qu'on va trouver sur les récifs, Donc, vous avez en noir le nombre d'espèces et en blanc le nombre d'individus. Donc vous pouvez par exemple regarder que le nombre d'espèces. Et on voit que ce sont essentiellement des annélides, des vers marins, 40 espèces de vers marins. Et puis après, ça décroît très vite. On trouve donc des crustacés, une petite dizaine d'espèces, des mollusques, des insectes, on est en milieu marin, et pourtant des pycnogodines, etc. etc. Donc une forte dominance des annélides polyquettes, mais énormément de groupes taxonomiques présents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une variation qui est très forte en fonction du stade d'évolution du récif. Selon que ce soit des boules, des platiers ou un récif qui commence à se dégrader, ce ne sont pas du tout les mêmes espèces qui sont présentes. Ce qu'on sait, c'est que quel que soit l'état d'évolution du récif, on a un pool commun de quelques espèces très abondantes. Et je vous parlais des insectes. On a des colamboles des acariens et puis euh, voilà, des siponcles et des némertes. On trouve systématiquement ces espèces là. Alors pourquoi des insectes ben Parce que dans les structures tridimensionnelles, il y a des micro poches d'air qui se créent. Et puis, il y a des insectes qui peuvent vivre là, à l'intérieur du récif, dans les poches d'air qui sont créées, même à marée haute. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus de ce pool commun d'espèces qu'on va trouver, si on a des structures en boule eh bien, on va avoir un autre poule d'anélides de vers marins qui vont être associés à ces récifs et puis quand ces récifs en boule se développent sous forme de plateforme on a une autre espèce qui va arriver encore un autre vers marin donc on a une évolution progressive un changement progressif et léger quand on passe des récifs en boule jusqu'aux plateformes par contre quand le récif commence à se dégrader c'est complètement autre chose toutes ces espèces-là disparaissent et ce sont ces espèces-là qui apparaissent. Des espèces qui sont beaucoup plus attirées, notamment par la vase, et qui sont beaucoup plus tolérantes à la vase parce qu'avec le récif dégradé, c'est la vase qui apparaît. Et ça, ça peut s'expliquer quand on regarde un récif vu de, vu de haut. Quand on se penche sur une structure récifale, on voit ici une structure en boule. Vous devinez encore une fois les tubes. Et puis entre les tubes, c'est la vase. Eh bien, quand on atteint les platiers, les plateformes, où à ce moment-là, c'est, comme je vous ai dit, le climax d'une forêt, il n'y a plus de place pour personne d'autre que les ermelles. Voilà. Il reste à peine quelques, quelques petites places ici, mais ce sont les ermelles qui dominent très massivement. Plus de place pour autre chose. Mais le changement de l'un à l'autre est finalement assez mineur dans cette structure. Par contre, dès que la structure commence à être dégradée, eh bien, on voit que la surface devient très hétérogène et on a une structure tridimensionnelle complexe qui se met en place. Et c'est par cette structure tridimensionnelle que la diversité arrive. Alors, je vous ai dit que les huîtres, les ulves, viennent coloniser les récifs euh, petit à petit. Est-ce que ça a de l'importance et est-ce que ça impacte toutes ces autres espèces Alors oui, ça impacte le nombre d'espèces qu'on va, tr qu va trouver mais d'une façon un petit peu particulière. Si on regarde en particulier les huîtres, eh bien, on voit qu'en fait, le fait d'avoir un petit peu d'huîtres sur les récifs, ce que j'ai appelé une faible densité d'huîtres ici, eh c'est dans ces cas-là où le nombre d'espèces, autrement dit la richesse spécifique, est le plus élevé. Le fait d'avoir un petit peu d'huîtres, bah, finalement, ça augmente l'hétérogénéité, la structure tridimensionnelle, et ça va augmenter le nombre d'espèces aussi. Par contre, dès que les huîtres deviennent en forte densité ou qu'elles sont même associées à des algues, les ulves, les, les algues vertes, eh bien à ce moment-là, la diversité diminue. Et elle diminue encore quand les ulves sont exclusivement présentes sur le récif. Et ça, c'est par rapport à un contrôle, un récif qui n'est colonisé ni par les huîtres ni par les ulves. Donc, ça a un impact sur le nombre d'espèces qu'on va trouver. Et ça a aussi un autre impact, notamment euh, les algues, sur le recrutement de jeunes, dont je vous parlais tout à l'heure, sur le récif. Alors, comment est-ce qu'on regarde ces, ces graphes C'est assez simple, finalement. Vous avez ici, sur cet axe, le nombre d'individus. Et sur cet axe, ici, vous avez la taille des individus. Quand on regarde un récif, ce qu'on a appelé le contrôle, vous avez les plus jeunes et les plus vieux qui sont là. Quand on regarde ce même récif avec des huîtres, on retrouve des jeunes et des vieux. Voilà, ici. Par contre, dès qu'on a la présence d'algues vertes, seules ou avec les huîtres, eh bien, les jeunes qui étaient là, que vous aviez ici, là, à partir de 0,45, c'est la taille en fait des animaux, eh bien, les jeunes ont presque complètement disparu. Autrement dit, la présence d'algues vertes sur les récifs empêche le recrutement de jeunes et donc empêche la résilience des récifs. Et ça s'explique assez bien. On imagine bien que quand les récifs sont immergés sous l'eau, les algues se balancent et du coup ont tendance à balayer la surface du récif et les jeunes qui voudraient se fixer sont, sont forcément euh, gênés. Alors maintenant, un autre rôle, c'est ce rôle de petit jardinier dont je vous parlais et... Euh, cette idée nous est venue quand on a regardé en fait ce qui se passait dans la baie du Mont-Saint-Michel, encore une fois, notamment en se penchant sur des photos aériennes. Vous avez ici le, le, la côte normande et des récifs qui sont là, ici, et en arrière de ces récifs d'immenses patchs brun, marron. Qu'est-ce que ça, ça peut être Si on se rapproche, je ne sais pas si la, si, la photo est, si la photo est assez nette, vous voyez... Des no... Vous voyez des traces ici, ce sont des traces de mulets, mulets que vous voyez là. Le mulet, c'est un poisson herbivore qui, dans les ports, va venir racler la surface des, des pontons pour aller brouter les algues, les micro-algues qui se développent. Et bien, c'est exactement ce qu'il est en train de faire ici au pied des récifs. Toutes ces taches brunes que vous voyez là, ce sont des micro-algues qui se développent au pied des récifs. Ces microalgues forment des patches très très denses ici, très très marqués, juste en arrière des récifs. Donc on le voit à l'échelle de quelques mètres carrés ici ou même à l'échelle de tout le récif, c'est la photo que je vous montrais tout au début, ces grandes langues ici qui sont là, ces grandes langues marron, brunes, ce sont des patches, des zones où ces microalgues, ce qu'on appelle le microphytobenthos, se développent de façon très abondante. Alors, une façon de le mettre en évidence, euh, c'est tout simplement d'aller regarder euh, la signature euh, spectrale que peuvent avoir les sédiments autour du récif. Et par spectrale, j'entends, on mesure en fait un spectre lumineux, une réflectance. Et puis, on, on, regarde, euh, on regarde ce qui ressort. Il faut savoir que si on a des producteurs primaires, c'est-à-dire qui utilisent l'énergie du Soleil, ils vont avoir une réponse particulière dans leur signature spectrale. Et en analysant le spectre de, de photos, eh bien on peut voir si on a des producteurs primaires ou pas. Et voilà le type de photos qu'on obtient. On, on, on produit ces cartes qu'on appelle des cartes avec un indice MDVI, qui est un indice de végétation finalement qui nous dit que plus c'est dans les tons chauds et plus on a une production primaire, plus on a de producteurs primaires. Eh bien on met ici en évidence ces immenses patchs ici de micro-algues dont je vous parlais tout à l'heure. Et on démontre ainsi qu'en arrière des récifs, on a euh, donc une production accrue de ces micro-algues dont se nourrissent énormément de filtreurs les ermelles, dans un premier temps, mais également toutes les espèces, ce qu'on appelle les coquillages, qu'il y a autour des, autour des récifs. Les palourdes, les coques, les huîtres, les moules. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on a autant d'activités humaines de pêche à pied autour des récifs d'hermelles. C'est la raison pour laquelle les gens sont sûrs, quand ils se promènent autour des récifs, ils vont pouvoir remplir leur seau de palourdes ou de coques, parce qu'il y a une production qui est accrue et qui est générée par ces récifs d'hermelles. Donc, on a ce petit jardinier qui, en arrière des, de ces structures qu'il construit, va accumuler la vase et cette vase, sur cette vase, en fait, par son activité biologique, par ses faissesses et ses pseudo faissesses, en fait, va enrichir le, la vase. Et sur cette vase, eh bien, ces algues vont pousser et vont alimenter tout le réseau trophique qu'il y a derrière. Donc, c'est ce que je vous disais, une production de microphytobintose qui est forte, juste derrière les structures récifales, sans doute due à cette activité biologique, puisque le, le, le, les fécesses et les pseudo fécesses de l'hermelle, ben, finalement, c'est ce, du mucus. Et le mucus, c'est du sucre. Et le sucre peut être utilisé par les algues. Et donc, on a en arrière des, des hermelles, malheureusement pour elles, une activité de pêche à pied qui se développe. Et ça, ça a été bien mis en évidence. Enfin, le dernier rôle, eh c'est le rôle de protecteur contre l'érosion des côtes. Qu'est-ce qui se passe classiquement là où il y a des problèmes d'érosion sur les, sur les côtes eh bien, On a une falaise ou une dune avec un estran, une plage sableuse. Et puis les vagues qui déferlent comme ça et qui remettent en suspension le, le sable, aller lécher le pied des falaises ou des dunes, remettre le sable en suspension. Et puis une dérive du sable qui est emmenée ailleurs. Qu'est-ce qui se passe s'il si y a des ermelles qui se développent ici, au niveau de la zone de mi-marée Eh bien, au niveau de la zone de mi-marée, on a une accumulation de ce sable. Vous voyez ici, entre les, entre les blocs d'hermelles, on a une accumulation de sable. Donc les récifs vont piéger le sable, l'accumuler. Il faut garder à l'esprit que la structure récifale, c'est elle-même un piège à sable, puisque les. Les tubes sont faits de sable. Donc le sable il est à la fois piégé par les structures, et puis les structures sont elles-mêmes du sable. Et ce qui se passe, c'est que quand on a donc, des barrières qui commencent à se créer le long des, le long des côtes, eh bien, les vagues, au lieu d'aller lécher les dunes et éroder les, les, les dunes, eh bien, les vagues viennent tout simplement... se casser contre les récifs. Et euh, les récifs sont assez résistants, sont même très résistants, puisqu'on va les trouver euh, notamment en Angleterre, dans des zones qui sont fortement battues par les vagues. Les récifs sont là et ils tiennent le choc. Alors évidemment, quand il y a des tempêtes très fortes, notamment euh, pendant, les, pendant certains hivers, il y a des blocs qui peuvent se, se casser, se détruire, puis qui sont entraînés par les vagues. Mais néanmoins, dès qu'on a des barrières comme ça, eh bien, ces barrières font... Casse la dynamique des vagues et du coup protège le trait de côte qui se trouve juste en arrière. Et c'est ce que vous voyez sur cette petite vidéo. C'est toujours le même goéland en fait, qu'on avait dressé et qui nous montre que bah, voilà, la côte se situant, se situant ici, les vagues arrivent et viennent se casser contre les récifs qui résistent. Alors ça, ça a donné des idées, notamment des idées aux anglo-saxons qui ont construit des programmes qui s'appelaient « Building with Nature »,« Construire avec la nature », et qui se sont dit, bah, plutôt que d'aller mettre des pieux comme ça ou des enrochements pour protéger contre l'érosion, manifestement, ça ne marche pas super bien. Bon, ça, En, en l'occurrence, c'est une photo qui est prise en Charente-Maritime, donc ce n'est pas en Angleterre, mais il y a la même chose en Angleterre. Eh bien pourquoi on n'utiliserait pas les ermelles pour construire des récifs et du coup construire vraiment avec la nature C'est le rêve. Avoir une protection naturelle, un récif naturel, auto-entretenu par ce verre qui construirait qui, qui, qui en permanence son tube, euh, c'est quelque chose qui fait rêver euh, les, les, les gestionnaires notamment. Alors, il y a eu des essais de mise en culture. On arrive très bien à reproduire les hermelles. D'ailleurs, pour les, pour les euh, professeurs de biologie euh, qui enseignent la, la reproduction, euh, l'hermelle, c'est un modèle particulièrement facile pour montrer aux élèves comment les, comment les invertébrés se reproduisent. Mais euh, on arrive très bien donc, à obtenir des larves. Plus difficilement à les faire se fixer, mais on y arrive. On arrive à créer des mini-récifs en, en, en mésocosme, en aquarium. Par contre, l'étape de transplantation sur le, sur le terrain, pour l'instant, on n'y arrive pas. En tout cas, les Anglais n'y arrivent pas, ils ont essayé. Et euh, ça pose par ailleurs des questions éthiques. L'idée comme ça est très, très séduisante, de se dire, euh, oui, d'avoir une protection naturelle, auto-entretenue, euh, euh, puis en plus, qui... Plutôt que d'avoir des plages euh, qu'on dit oligo-spécifiques, donc très pauvres, on aurait, on aurait un récif avec, euh, avec euh, toutes les espèces qui vont avec. C'est plutôt sexy comme idée, mais l'étape de transplantation euh, euh, n'est pas, pas au point. Et en plus, d'un point de vue éthique, est-ce qu'on a le droit d'emmener de, des espèces là où elle n'est pas présente Donc il y a plein de questions qui se posent actuellement et euh, bah, qui constituent aujourd'hui des, des, des projets de recherche. Donc, en conclusion, euh, les hermelles, des ingénieurs, constructeurs de paysages biologiques, vous avez pu vous en rendre compte. Alors, ça va du tube isolé jusqu'à des récifs qui se développent sur plusieurs centaines d'hectares. Et on le trouve sur toutes les côtes européennes. Alors, il n'est pas, pas toujours facile à voir, mais c'est une espèce qui est une espèce commune. Les récifs qu'elle construit... Sont moins, sont moins courants, c'est plus rare d'avoir des grandes constructions récifales, mais l'espèce en elle-même est courante. Elle fait partie de ce que mes collègues appelleraient la biodiversité ordinaire. Et pourtant, ces récifs ont des rôles particuliers, euh, même s'ils sont très fortement influencés par les, les changements anthropiques qui existent euh, en ce moment. Ils ont des rôles particuliers, euh, des rôles souvent clés dans le fonctionnement des écosystèmes. Euh, et, euh, et ces rôles, on commence uniquement maintenant à les mettre en évidence, à les quantifier et à savoir exactement euh, qu'est-ce qu'ils représentent dans les systèmes où ils se développent. Et puis, bah, je, je vous ai montré aussi qu'en creusant dans la littérature historique, on trouve des histoires fabuleuses sur ces vers et sur la, la relation mouvementée qu'on les avec euh, avec les hommes. Alors, je vais terminer par euh, faire un petit peu de publicité pour le, le projet euh, qui m'a m'a amené à vous présenter ces, ces, ces résultats sur, sur l'Hermel. Euh, c'est le projet qui s'appelle RIAB. Et donc, euh, pour les fanatiques des QR codes, vous pouvez euh, tout simplement, avec votre téléphone, scanner ça et vous accéderez directement au site internet hermel.fr. L'objectif de, de, de, ce, de ce projet, c'est d'arriver à comprendre pourquoi on a des récifs dans un endroit et pas dans un autre alors que finalement à première vue toutes les conditions sont réunies pour avoir des récifs donc on voudrait savoir quels facteurs affectent la distribution la présence ou l'absence des ermelles et on aimerait être capable de modéliser ça donc de pouvoir anticiper les choses et si jamais on est capable de bien comprendre Actuellement, d'où l'importance des cartes dont je vous parlais tout à l'heure, de distribution de cette espèce. Si on est comprend, capable de comprendre ce qui se passe actuellement, pourquoi est-ce qu'il y en a dans un endroit et pas dans un autre Eh bien, à ce moment-là, on peut imaginer qu'on va être capable aussi de faire des scénarios, des scénarios passés, expliquer pourquoi, par exemple, il y a 40 ans, il y avait des hermelles devant la station biologique à Vimereux, dans le nord de la France, et qu'ils ont disparu du jour au lendemain, ils ne sont plus jamais réapparus et puis des scénarios futurs. Qu'est-ce qui se passe si les conditions climatiques en particulier changent Comment est-ce que ça va impacter la distribution de cette espèce Ce qu'on aimerait aussi faire, et c'est aussi l'origine de ce projet RIAB, c'est fournir à toutes, les, à toutes les, les politiques publiques un indice, une façon de suivre les récifs d'hermelle pour pouvoir mieux les maintenir, mieux expliquer et mieux les protéger, éventuellement. Alors pour ça, on fait appel au public. Et donc sur ce site web, eh bien vous pouvez, si vous êtes des naturalistes et vous vous baladez sur, sur l'estran, soit par ici, soit pendant vos vacances, eh bien vous pouvez aller chercher, maintenant que vous avez vu, les tubes d'Armel. Alors parfois, c'est évident, on voit ces incrustations et du coup, elles vous sauteront aux yeux. Puis parfois il faut passer un petit peu de temps, soulever les algues et puis aller chercher ces tubes. Euh, C'est un jeu en fait de trouver ces hermelles. Et quand vous en trouvez, et même si vous n'en trouvez pas, eh bien, vous pouvez aller remplir euh, un petit formulaire qui est rempli euh, vraiment en trois minutes. Et vous, vous avez ici toutes les contributions de personnes qu'il y a eu. Euh, donc contribuer à nous signaler la présence de cette espèce. D'ailleurs, il y a même la case absence quand vous êtes sûr, sûr, sûr, sûr qu'il n'y en a pas parce que les absences, les vraies absences sont aussi précieuses pour la modélisation que les présences. Donc, il y a ce, cet outil qui est mis à votre disposition et qui permet bah, d'alimenter euh, la cartographie actualisée de cette espèce et euh, de fournir des outils après de gestion pour euh, les politiques publiques. Alors, j'ai essayé de vous convaincre de l'importance de, des, des récifs. Je ne sais pas si, notamment d'un point de vue écologique, pour le patrimoine biologique que ça représente aussi, je ne sais pas si j'y ai réussi. En tout cas, le dernier argument que j'ai, et c'est vraiment le dernier, c'est qu'en cherchant des, des photos sur, sur Internet, je suis tombé sur un site de coques pour protection pour téléphone portable, et ils font même des coques avec des récifs d'hermel derrière. Et donc, si ça c'est pas un argument pour vous convaincre que les récifs sont importants, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez quelques questions. Oui. Je vous donne le micro afin que nous puissions. Entendre dans la captation. Bonjour, euh, je voulais vous poser une question par rapport au cycle euh, de vie euh, de l'hermelle. Quand elle essaie une, une petite larve, comment elle fait bah, Elle est balottée par, euh, par les courants et comment elle fait pour revenir euh, à un endroit où il y a. Euh, parce qu'elle peut être très loin de la côte, par exemple. Comment elle fait pour revenir à cet endroit-là C'est une très bonne question. Elle, elle peut pas. <rire> Elle peut pas. Euh, en fait, euh, on a pu montrer avec des suivis larvaires. Donc, on fait des prélèvements à différents endroits dans la colonne d'eau avec des filets à plancton. Et on passe des heures sous la loupe binoculaire, et sous le microscope, à essayer de, de compter les, les larves. Et on a une chance folle, c'est que les larves de cette espèce-là ont des, ont des soies qui ont des toutes petites dents. Et ça, ça les différencie de tous les autres vers marins qu'il y a. Et donc, euh, c'est un avantage super. Et ça nous a permis de montrer qu'il y a différentes stratégies en fait de l'espèce pour maximiser la quantité de larves qui va revenir sur le site. La première des stratégies, c'est que la ponte, donc l'émission des gamètes, la fécondation et puis la formation de jeunes de, de, de petites larves. La ponte se fait euh, pendant le flot, c'est à dire quand la marée remonte et pendant les en particulier pendant les, les marées de vives eaux. Donc, le fait d'avoir une action des vagues fortes qui vient buter contre les récifs, ça stimule, notamment au, au printemps, pendant les marées de printemps, ça stimule la ponte. Et du coup, les larves sont poussées vers le fond des baies, dans un premier temps. Et le fait qu'elles soient poussées vers le fond des baies, vers le fond de la baie, eh bien, ça va dans un premier temps limiter la dispersion de ces larves-là. Euh, tout simplement parce que si les larves étaient émises à l'inverse au jusant, quand la mer se retire, eh bien, du coup, elles partiraient d'abord vers le large, alors que là, elles partent dans un premier temps vers le fond de la baie. Ça, c'est une première chose. Et puis, bah, le deuxième, la, deuxième, la deuxième chose, c'est que la larve peut quand même effectuer des, des migrations dans la colonne d'eau. Elle ne reste pas au même niveau. Elle, elle est capable de monter et de descendre un petit peu. Et notamment, quand elle arrive vers, le fin, vers la fin de, son, de sa vie vert, eh bien, elle va aller plutôt vers le fond et elle, peut, elle a une petite période de temps pendant laquelle elle va être capable d'essayer de détecter les signaux chimiques et notamment de détecter la présence d'adultes. Et donc, elle va être capable de, de se dire « Oups, là, je ne me fixe pas parce qu'il n'y a pas d'adultes » et donc de se remettre en suspension pour aller plus loin et puis... Euh, tenter, dans le temps imparti qui lui reste, de se fixer sur des tubes d'adultes, là où elle a le plus de chances de se, de se développer. Euh, donc il y a différentes stratégies comme ça qui sont mises en place par, euh, par cette espèce. Je suis, je suis de, de, de, de C'est que les cartes ne sont pas à jour. Donc, il y a une collègue dans le projet RIAB que je mentionnais, il y a une, une collègue qui, qui a réalisé une cartographie des côtes irlandaises. Et donc, il y en a beaucoup en Irlande. En fait, je voudrais savoir, après tout cet exposé, finalement, c'est considéré comme une espèce invasive ou une espèce en danger euh alors, invasive, certainement pas, parce que le, la définition d'une espèce invasive ne euh, répond pas du tout à cette définition d'espèce invasive. Euh, elle pourrait éventuellement, dans certains cas, répondre à la définition d'espèce proliférante dans les endroits où, euh, où euh, on va avoir des recrutements massifs, des arrivées massives de juvéniles. Et du coup, euh, l'apparition de récifs, ces récifs, notamment le euh, long de la côte du Cotentin, peuvent être... Euh, Peuvent être dommageables pour les activités, euh, les activités de, de pêche, hein, quand les quand les voient les pieds de leurs bouchons qui sont euh, qui sont colonisés par des par des tubes. Euh, à ce moment-là, on peut, on, peut, on peut parler de prolifération. Euh, mais c'est une espèce qui est commune, qui est là depuis euh, depuis toujours probablement, et qui euh, qui n'est absolument pas euh, qui n'est absolument pas menacée en tant qu'espèce. Par contre, les structures qu'elle construit, et c'est le cas par exemple dans la baie du Mont-Saint-Michel, dans la baie de Bourgneuf, avoir de telles structures aussi hautes, aussi massives, sur des surfaces qui sont aussi importantes, mmh. ça c'est rare. Et, euh, et c'est à mon sens, et là je sors peut-être de mon rôle de, de scientifique, c'est à mon sens... Euh, là où il y a des efforts de, à faire en termes de, de protection et de gestion de ce patrimoine biologique. Alors, euh, aujourd'hui, des organismes comme l'Agence française pour la biodiversité euh, met en place des outils, des parcs marins euh, qui vont permettre de, de légiférer, en tout cas d'apporter de, des règles de gestion et d'essayer de, de coordonner les actions, les actions humaines. Euh, C'est un premier outil. Et puis, euh, et puis, il y en a d'autres, c'est par exemple le cas en Baie-de-Bourgneuf, qui, qui, qui sont fiers d'avoir d'héberger des, des structures récifales aussi importantes et qui, euh, et qui jouent là-dessus. Alors, même si ça ne plaît pas toujours aux pêcheurs à pied, aussi un, ils ont conscience que c'est aussi une, une force pour la commune d'avoir un patrimoine biologique comme ça. Et il, y a un, il y a un aspect touristique qui est développé aussi, euh, avec des... des des organismes, des naturalistes qui font visiter les récifs et qui, euh, et qui font découvrir en fait, cette espèce euh, à, des, à des touristes. J'ai juste une autre question. Euh, en fait, tu as dit que, finalement, en termes de biodiversité, un récif dégradé, ça pourrait être aussi intéressant, quelque part. Exactement. C'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'un euh, récif dégradé est potentiellement plus riche en termes d'espèces qu'un récif qui n'est pas dégradé. Néanmoins, j'ai aussi dit que les espèces étaient complètement différentes sur le récif dégradé comparé au récif sain. La conséquence de ça, c'est qu'en en fait, euh, il faut préserver la dynamique récifale. Cette dynamique récifale, elle est constituée de structures en boule, de platiers, de récifs dégradés. Et quand on préserve cette dynamique là, on a la diversité maximum qu'il peut y avoir à l'échelle du récif. Et donc c'est euh, la différence entre euh, la diversité très locale et la diversité un peu plus générale. Et donc euh, quand on préserve cette dynamique et qu'on maintient cette dynamique, à ce moment-là, c'est là où on a euh, la zone la plus riche qui puisse, euh, qui puisse exister. A euh, l'inverse, je dirais, si on avait un récif théorique qui serait uniquement constitué d'hermelles, de structures tabulaires avec 100% d'hermelles. Ça ne serait pas non plus bien pour la diversité. Donc, c'est cette dynamique récifale qui crée la dynamique de la diversité qui est associée. Et ça, ça va être pris en compte dans l'indice d'état de santé Et ça, c'est pris en compte, exactement. Ouais. Je pose une question, ce n'est pas bien juste derrière. Non, je me demandais à quel niveau elle était protégée au niveau euh, voilà, est ce qu'elle faisait euh, l'objet de citesse Non, j'imagine. Non. Euh, à ma connaissance, mais je suis enfin, j'ai peut-être loupé des choses, euh, euh, Elle n'a pas de statut particulier, euh, en tout cas pas à l'échelle euh, pas à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, il y a une directive européenne qui impose en tout, sinon de protéger, en tout cas de faire très attention à toutes les espèces qui sont capables de construire des récifs. La notion de récif est très importante. J'espère que je vous ai montré que les hermels sont capables de construire des récifs. Et puis, il y a certaines conventions, notamment la convention OSPAR, pour Oslo-Paris, qui liste un certain nombre d'espèces à protéger. Et bizarrement... Enfin, bizarrement, c'est une, une autre aberration d'un administratif quelconque. Euh, la petite sœur de Sabellaria alveolata que je vous ai présentée, c'est-à-dire Sabellaria spinulosa, est protégée par cette convention OSPAR. Sabellaria alveolata ne l'est pas. C'est juste une aberration scientifique et normalement, ça devrait être corrigé. Euh, euh, mais bon, ça prend, ça prend des années de corriger ce genre d'erreur. De, pour que les, les récifs à sabellaria SP, peu importe l'espèce, soient, euh, soient protégés. Et puis, localement, il y a quand même les communes qui, euh, euh, qui cherchent à protéger, qui ont conscience qu'il y, y a un vrai patrimoine biologique, qui ont conscience que s'il n'y a pas de récifs, il n'y aura plus de pêche à pied, parce que plus de récifs, plus de coques, plus de palourdes à côté, ou beaucoup moins, donc plus d'intérêt pour les pêcheurs à pied. Donc, c'est aussi dans, dans leur intérêt de préserver le, les récifs et qui, localement, mettent des arrêtés municipaux euh, pour, euh, enfin, indiquant qu'il est interdit de détruire les récifs, qu'il faut systématiquement les contourner ou qui font s'arrêter les véhicules à une certaine distance. Donc toutes les mesures ne sont pas, ne sont pas pertinentes. Toutes sont, certaines sont inefficaces. Mais localement, il y a quelques mesures qui, sont, qui existent. Vous avez dit que le verre a des branchies, mais est-ce qu'il est capable de respirer dans l'eau et dans l'air ou seulement dans un des deux euh, Seulement dans l'eau. Okay. Alors, ce qui se passe, c'est que bon, effectivement, il a, des, il a des branchies, et puis, euh, donc il, euh, euh, comme tous les organismes intertidaux, il se porte bien quand, euh, quand il est sous l'eau. Et puis, ben, quand, il est, euh, quand il est émergé, il est en période de stress. Euh, alors, comment il fait ben, Tout simplement, dans son tube, euh, euh, les, les récifs qu'il qu construit et le tube qu'il construit, euh, il se protège de plein de façons différentes. D'abord, la couronne operculaire dont j'ai parlé permet de faire une espèce de bouchon et ferme en fait euh, de façon presque hermétique le tube, c'est-à-dire que en dessous, euh, dans son tube, on a euh, une vapeur saturante d'eau. De, Et donc, c'est comme s'il était en. Il n'est pas dans l'eau, mais il est en. en euh, c'est comme s'il était dans l'eau presque pour lui. Donc, il continue à respirer. Il est en permanence euh, humide. Il n'est jamais à sec. Et puis, il peut, en plus, il y a un petit peu de vase qui se, qui, se, qui se dépose quand la mer se retire. Donc, il y a la couronne operculaire plus un petit bouchon vaseux juste au-dessus. Donc, c'est quelque chose de bien hermétique. Et puis, il peut descendre au fur et à mesure dans, dans son tube, au fur et à pluie, notamment en, en été, il peut faire très chaud euh, et du coup, il descend dans son tube. On a mesuré la température euh, dans le récif et à partir d'une certaine distance, euh, c'est mieux qu'une cave. On a une température qui est constante et donc le verre, il est, euh, il est plus soumis aux variations de température qui, qui existent, et notamment au réchauffement. Parce peut faire. Euh, les organismes intertidaux peuvent subir de grandes variations de température double protection. Vous avez d'autres questions Il y en a une devant. Merci. Bonsoir, Sanislas. Bonsoir, Est ce Nicolas. que tu pourrais nous rappeler très brièvement les utilisations éventuelles futures des hermelles par rapport à la médecine et la technologie? Je ne suis pas bien au fait de, de ces aspects-là. Euh, ça fait appel à de la bio-ingénierie et ce n'est pas mon domaine de compétence, mais néanmoins, euh, de ce que j'ai pu lire dans la littérature, euh, le fait que ce soit une, un ciment biologique fait que et pas quelque chose de synthétique, fait que cette colle est particulièrement particulièrement bien toléré par le, par le corps humain. Euh, et donc, euh, ça peut être utilisé pour la réparation osseuse ou notamment pour les cols au niveau des dents. Euh, après les applications, euh, qui, les autres applications, je ne sais pas encore où on, est, là, où on est la médecine, si vraiment la médecine se là-dessus, s'ils sont allés plus loin. Mais euh, ce qui les intéresse particulièrement, c'est cet aspect euh, euh, colle mousseuse, en fait, qui forme des petites bulles, donc qui va pouvoir être vascularisé très rapidement. Et c'est cette vascularisation qui fait qu'on n'a pas une structure dure, mais quelque chose qui peut être bio-irrigué et, euh, et qui va... Qui, qui a des propriétés à la fois... Euh, euh, mécanique intéressante, mais également, euh, mais égale, également biologique. Euh, le, le, le collègue euh, avec qui je travaille beaucoup, Jérôme, Jérôme Fournier, a fait des mesures, euh, notamment de, de, de résistance ou d'élasticité de des tubes, et donc indirectement de la colle qu'il y avait, et il a pu montrer donc, cette espèce de, de, de de plasticité qui pouvait y avoir, de la colle qui, qui, qui, qui ne cédait que partiellement aux pressions. Et donc, euh, elle a des, des propriétés mécaniques qui sont aussi euh, très intéressantes, en plus de leurs propriétés biologiques. Mais j'avoue euh, ne pas être au courant euh, de, si des recherches euh, médicales plus avancées euh, existent. Bonsoir. Euh, Bonsoir. Moi, j'aurais voulu savoir, en fait, euh, l'espérance de vie, tout simplement, de l'hermelle. Ensuite, euh, oui. est-ce que vous avez pu évaluer euh, la vitesse de construction d'un tube Et ensuite, et ce sera ma dernière question, euh, est-ce que quand une hermelle meurt, une autre peut prendre son tube Ou, ou non Voilà. Trois questions. Espé euh Espérance de vie. De vie. Espérance de vie, euh, euh, une étude de dynamique de population, donc un suivi d'une population, montrerait qu'en moyenne, un verre vit euh, à peu près 4 ans, en moyenne, ce qui est beaucoup pour un ver marin. Euh, maintenu en aquarium, euh, un célèbre naturaliste anglais, Wilson, euh, les a, maint a maintenus euh, un, un même verre. Que, oui, un même verre. Il avait ils avaient un bloc avec des verres dedans euh, pendant plus de 7 ou 8 ans. Euh, donc, euh, elles, se elles se maintiennent très bien en aquarium. Donc, en moyenne, 4 ans. Euh, La vitesse de construction. La vitesse de construction. Euh, là, également, il y a eu, des, il y a eu des, quelques essais qui ont été faits par euh, Yves Gruet, euh, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui, euh, qui a fait des petites coupes dans le récif à différents niveaux. Et puis, il a regardé euh, quelle vitesse il pouvait y avoir de reconstruction. C'est très variable en fonction de la dynamique sédimentaire. en fait. Euh, L'hermel passe son temps à capturer des particules pour se nourrir, mais aussi pour construire son tube. Plus elle a des particules à disposition, plus elle va, con plus elle va construire et plus vite sera la construction du tube. On peut aller jusqu'à une vingtaine de centimètres par an. Donc, ça peut aller très vite. Et la limite, j'en profite pour une question que vous n'avez pas posée. La limite, la hauteur maximale, encore une fois, ça dépend de la dynamique sédimentaire. La seule limite, en fait, il n'y a pas de limite. Elle est imposée par la remise en suspension des particules minérales. Quand il n'y a plus de particules minérales ou quand les vagues ne sont plus assez fortes pour remettre les particules en suspension, pour que le verre puisse construire son tube, il est obligé de s'arrêter de construire son tube. Du coup, il va passer son temps à se nourrir. Quand le verre meurt, euh, eh bien, ça fait un tube vide et personne ne peut, en tout cas, aucune hermelle ne peut revenir et s'y fixer. Au mieux des jeunes peuvent venir à l'intérieur du tube et utiliser l'espace libre, mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'un tube vide va être colonisé par une autre espèce. De ver marin, de siponcle, de... Une autre espèce va venir et occuper cette, cet espace providentiel. Merci beaucoup. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres vers marins prédateurs de l'hermelle Oui. Euh... Il euh, y a d'autres vers marins prédateurs de l'hermelle, euh, un petit ver qui s'appelle Eulalia viridis, qui est tout vert et qui est capable de rentrer à l'intérieur du, du, du tube et, euh, et de s'attaquer avec, avec, avec sa trompe à, à, à l'hermelle. Il euh, y a d'autres vers qui ne sont pas vraiment des vers, qui sont des... Qui sont des, des des matelmanes qui peuvent aller aussi prédater les hermelles. Donc il y a d'autres vers marins qui, vont, qui peuvent aller prédater l'hermelle et du coup après qu'on va retrouver dans le tube à leur place. En fait, ils ne profitent pas d'un espace vide, ils le créent eux-mêmes. Les principaux invertébrés prédateurs de l'hermelle, ce sont les crabes en fait, qui ne trouvant pas souvent, enfin, quand, quand les crabes atteignent une certaine densité, ça, c'est Yves Gruet également qui l'avait montré, euh, en fait, n'ont plus assez de nourriture et du coup, ils commencent à s'attaquer à la structure des tubes. Donc avec leurs pinces, patiemment, ils, euh, ils détruisent le tube en commençant par le haut. Le verre descend dans son tube et il continue, il continue. Puis au bout d'un moment, le verre arrive au bout de son tube, il ne peut plus descendre et à ce moment là, le crabe arrive à le, à le récupérer. Donc dans, chez les invertébrés, ce sont les crabes les principaux prédateurs. Euh, chez les vertébrés, euh, il y a certains poissons qui sont capables de se nourrir des hermelles, euh, notamment les poissons qui ont une force de succion suffisante pour aspirer les vers comme des spaghettis avec leur bouche. Et donc, euh, c'est notamment, euh, je ne suis pas doué en poisson, mais je crois que c'est la famille des labridés, les, ce qu'on appelle les vieilles communément, euh, ont une force de succion suffisante. Et puis, les poissons plats aussi sont capables. de. Se... Et puis, il y a quelques... Alors, il y a quelques autres poissons qui vivent dans ces récifs-là euh, toute l'année, des, des, des blénis et des gobies. Si on fait... Alors eux, ils ne sont pas doués du tout pour attraper les hermelles. Mais euh, par contre, si on fait une analyse de leur contenu stomaco, on retrouve, on retrouve des, bouts de, des bouts de tête d'hermelles. Et donc, en fait, ce qu'ils arrivent à faire, c'est attendre que l'hermelle commence à sortir sa tête et ils arrivent à croquer un petit bout de la tête de l'hermelle. Donc, il est courant de trouver des hermelles avec un bout de tête manquant qui se régénère euh, dans, le, dans leur estomac. Donc, est, eux, ils ne sont, sont pas doués pour les sortir, mais ils arrivent quand même à tenir des, croquer des petites parties. Bonsoir. Euh, J'ai lu un article comme quoi... On... Des scientifiques avaient trouvé un ver marin. Euh, et il y aurait des études en fait sur du sur une sorte de sang universel. Euh, Est-ce que c'est ce ver là Non. Je pense que l'étude euh, à laquelle vous faites référence, c'est euh, c'est l'arénicole, la marina, euh, qui a un sang, un sang particulier. et... Euh, donc, ce n'est pas ce verre-là. Et je ne pense pas qu'il euh, qu y ait eu des études similaires pour tester si euh, les molymphes de, de, de ce verre ait les mêmes propriétés ou pas que, que la rénicole. Euh, il serait de toute façon beaucoup moins intéressant parce que, quoique beaucoup plus abondant, mais en tout cas, euh, il est beaucoup plus petit. Donc, euh, je pense qu'il serait moins, moins intéressant d'un point de vue... Euh je crois que oui, le nom je... du chercheur qui ben, s'y intéressait, en tout c'était Franck Zahl. Oui, la station de, de, de mmh. Bonsoir. Euh, je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez expliqué qu'il existait différentes espèces d'hermelles. Est-ce euh, qu'elles peuvent coexister ou est-ce qu'à chaque fois, c'est un récif d'une seule espèce Très bonne question. Ça ça, ça, nous, ça, ça nous fait des sueurs froides en ce moment. Euh, parce que quand on cherche à, à établir la distribution d'une espèce, on veut être sûr qu'on a bien une seule espèce. Schématiquement, ce qu'on savait, c'est que quand on est dans la zone intertidale de balancement des marées, c'est Sabellaria alveolata, l'hermelle. Quand on est dans la zone subtidale, la zone qui ne découvre jamais, c'est Sabellaria spinulosa. Yves Gruet, je fais toujours référence à lui, hein, qui est le premier à avoir regardé ça et qui avait beaucoup de temps pour regarder ça, euh, avait montré que dans un récif d'Hermel tel que celui-là, il y avait à peu près un pour mille de Sabellaria spinulosa. Donc un individu pour mille individus de, de Sabellaria alveolata était Sabellaria spinulosa. Euh, des collègues, notamment à Bordeaux, ont... Euh, dans le bassin d'Arcachon, sur des, des bunkers euh, euh, donc en, en subtidale, euh, ont repéré des colonies d'Hermel et ils ont identifié les deux espèces qui étaient présentes euh, en même temps. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que quand on est dans la zone intertidale, c'est quasi exclusivement Sabellaria alveolata. Mais quand on est euh, du coup, sous l'eau en permanence, dans la zone subtidale, il peut y avoir un mélange, même si c'est essentiellement Sabellaria spinulosa. Euh, Est-ce qu'on a une idée du taux d'expansion euh, des récifs, par exemple, dans la baie du Mont-Saint-Michel? Oui, oui. En fait, plus qu'une qu expansion, on a pu montrer avec des images historiques qu'on essaye, qu essaye de recaler. Mais pour, pour bien recaler, il faut avoir des points fixes et ce n'est pas toujours facile avec des images d'avoir des points, des points fixes. Mais bref, quand on, quand on arrive à recaler les images les unes par rapport aux autres, on peut montrer que oui, il y a des petites variations de surface. Euh, qui ne sont pas si flagrantes que ça, en termes de recouvrement. Par contre, le récif se déplace. Et ça, ça fait, euh, ça fait une grosse différence avec euh, ce qu'on connaît des récifs, notamment des récifs coralliens. Quand on pense récif, on pense corail. Et les récifs coralliens poussent, ils ne se déplacent pas, ils ont un socle qui est figé. Et on a pu montrer, avec des carottes profondes, qu'en fait, le socle des récifs n'était pas si profond que ça. Et ce qui se passe, c'est que euh, le récif va vivre, va, va être comme un énorme organisme, en fait, qui va s'étendre dans une certaine direction, puis régresser dans une autre, au fur et à mesure où les, les courants, la modification de l'hydrodynamisme local fait qu'il y a des zones qui vont régresser, qui vont se porter moins bien, qui vont disparaître, et puis une autre partie du récif qui va s'étendre. Et donc, le récif a tendance à bouger. Et on a pu montrer qu'il pouvait bouger sur plusieurs centaines de mètres d'année en année en fait. Sans vouloir spolier les résultats du projet RIAB, est-ce que tu peux expliquer les principaux critères environnementaux qui font qu'on a ce type de récif à Champeau et pas en Rade de Brest par exemple Euh, oui, alors pour se polier, il faudrait déjà que je le sache. <rire> euh. Alors, il y a de toute évidence le fait que, euh, déjà en rade de Brest, à ma connaissance, les plages sableuses sont limitées. Euh, et c'est un des premiers critères, hein. c'est d'avoir euh, à la fois un, estrant, un mélange entre le support rocheux et puis euh, l'alimentation en sable, euh, qui fait qu'on en a, en, pas en Rade de Brest, mais dans la baie juste à côté, en baie de où on a les deux, on trouve des récifs d'Hermelles. Donc euh, c'est le premier élément, ça. Et puis après, il y a probablement des histoires d'hydrodynamisme. Mais euh, étant donné qu'entre les deux baies, euh, non, on n'a pas un hydrodynamisme similaire, mais en tout cas, on a des conditions hydroclimatiques assez proches. Euh, je dirais que pour faire une réponse courte, il n'y a tout simplement pas assez de sable euh, dans, dans la rade de Brest pour qu'il y ait des récifs d'hermelles. On trouve un petit peu de sabellaria spinulosa sur, euh, sur, des, co sur des coquilles de maxi, de coquilles Saint-Jacques, parfois. Euh, mais pas à ma connaissance. Mais le site web de Riab est là pour euh, pour me contredire. Ça serait d'ailleurs sympa d'en trouver. Alors, écoute Stanislas, merci beaucoup pour euh, vraiment. Moi, je trouve que c'est un sujet passionnant. Bonne soirée à vous, rentrez bien, puis à très bientôt.